Thank mm -hmm. qu'on te puisse c'est l'expression que toi tu vas donner à ces dieux là est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen nous allons ouvrir le livre de Thessamiel chapitre 9 en étant de vous pour vous donner la parole de Dieu et tout le monde pendant à Et Samuel chapitre 9 nous allons lire au moins 13 versets et ça chapitre 9 À cause de Jonathan, il y avait un serviteur de la maison de Saoul, nommé Siba, qui l'on fit venir auprès de la ville, Le roi lui dit, est-il Siba ?» Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'a-t-il plus personne à la maison de Saoul pour que, que j'ose envers lui euh, la bonté de Dieu Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, par plus de, de pieds. Le roi lui dit, où est-il Et tu vas répondre au roi, il est dans la maison de Makir, Ma Ma fils d'Amien, euh, à Lodéba. Le roi David l'envoya chercher, chercher dans la maison de Makir, fils d'Amien, à Lodéba. Et euh, Mephiboshet, fils de Jonathan, fils de Saoul, vit auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephiboshet, Mephi Mephi et il dit, et il répondit. « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te, je te, rendrai, tout, je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se posterna et dit, « Qu'est qu ton serviteur pour que tu regardes un chien mort que moi ?» Le roi appela Tiba, serviteur de Saoul, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tous ceux qui appartenaient à Saul et à toute sa maison. Tu coûtera euh, pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu verras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et mes fils fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, tu vas avec 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur sera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne, ordonne à son serviteur. Et Mephiboshèque mangeait à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephiboshèque avait un jeune, un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient de dans la maison des Tiva de étaient serviteurs de Mephiboshèque. Mephiboshèque habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité de deux pieds. Par au Amen. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. J'aime pas euh, trop faire de longues lectures pendant les cultes, mais l'histoire est très importante pour vous. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? amen. Tu peux dire Amen. amen. C'est comme si on est un peu énervé, ou soit il fait trop froid, ou on est fatigué. J'aimerais qu'on puisse être entendu pour écouter cette parole. Le dimanche passé, j'avais dit normalement, nous devons recevoir euh, un ami, un serviteur qui devait partager la parole avec nous. Il venait de l'Irlande. Les temps n'étaient pas bons et son bateau a été annulé. Peut-être que avec nous vers le Fatima. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vais continuer cet enseignement. Ce ce dimanche passé, on avait parlé sur Luc chapitre 17, le verset 11 jusqu'au verset 19, là où on nous parle des dix lettrés. La Bible nous dit que ces gens, ils ont vu Jésus de loin. Parce qu'en Israël, un lépreux, ils ne pouvaient pas habiter ensemble avec tout le monde. C'était vraiment interdit. Et mais la Bible nous dit, pendant que cet homme, Jésus, il passait, les voir jésus en disant que seigneur guéris nous jésus avait dit une seule parole allez vous présenter auprès des sacrificateurs et j'avais très bien expliqué que en israël lorsque quelqu'un était prêt ou il avait cette maladie pour que la personne est guérie pour que la personne commence à fréquenter la population cette personne il va aller se présenter vers les sacrificataires et les sacrificataires vont confirmer que la personne a maintenant les droits de fréquenter la population et c'était la même chose que Jésus a dit à ces dix hommes « Allez vous présenter auprès des sacrificateurs. » Sachant que ces gens n'étaient pas encore guéris. Mais la Bible dit « Ils ont crié à la parole de Jésus. » Ils ont crié qu'ils sont guéris pendant qu'ils marchaient. La Bible dit, lorsqu'ils ont remarqué leur corps était purifié, l'un d'entre eux, la Bible nous présente cet homme, que cet homme, il était un samaritain. Et j'avais dit, les samaritains, c'était des personnes qui étaient méprisées par des juifs. C'était des personnes qui étaient prises des personnes qui étaient considérées comme des gens qui ne connaissaient pas Dieu des personnes qui l'avaient considéré comme des gens qui marchaient dans le péché, dans le mal mais la Bible nous dit cet homme avait pris conscience il y a un homme qui m'avait dit une parole et pendant que je marchais je suis guéri en cours de route je dois retourner à cet homme amen. de lui dire merci. Est-ce que tu peux dire amen? amen? Ce qui était très étonnant, la Bible n'identifie pas les restes qui sont partis, c'est-à-dire les neufs, en disant que ce sont des personnes de telle ville ou de telle tribu. Mais Jésus va demander Où sont les nefs Ne sont-ils pas guéris C'est seulement toi qui vas revenir vers moi pour dire merci. Le dimanche passé, j'avais dit une chose. Nous, en tant que chrétiens frères, nous devons apprendre à reconnaître le bien de Dieu, le bienfait de Dieu dans notre vie et le bienfait de nos prochains. Est-ce que tu peux dire Amen? amen. amen. Écoutez une chose. Si tu n'as jamais vu Dieu physiquement, si tu n'arrives pas à reconnaître le bien de la personne qui est à côté de toi, ça sera trop difficile à reconnaître le bien que Dieu fait chaque jour dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen? Frère, si nous voulons retrouver les gens qui n'ont pas la conscience du bien de Dieu, rien des autres, ce n'est pas en dehors de l'église. C'est dans l'église de Dieu. Frère, je ne parle pas de la reconnaissance parce que nous allons vers la fin de l'année. Mais je parle de la reconnaissance parce que Dieu veut que nous prenions à être reconnaissant envers lui premièrement, envers les uns et envers les autres. Vous savez, lorsque ce que j'avais dit le dimanche passé, la reconnaissance est envers Dieu. Ce n'est pas une question d'obligation. Dieu ne descendra jamais. te dire que tu dois être reconnaissant de ce que je fais dans ta vie. Mais la reconnaissance va pousser Dieu à faire encore plus de choses dans ta vie. À ouvrir encore plus de portes. Écoutez, la reconnaissance veut simplement dire que Seigneur de moi-même, je ne peux pas. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de toi. Et une personne comme ça, il va donner encore l'accès à Dieu de continuer à faire dans sa vie. J'avais très bien souligné, les chrétiens, souvent, nous venons à Dieu lorsque nous avons des problèmes. Tu essaies des choses, les choses ne marchent pas. Tu t'approches très fortement à Dieu. Tu commences à venir à l'église régulièrement. Tu commences à se paraître dans les programmes de l'église régulièrement. S'il y a un programme de prédication, de séminaire, tu es là présent. Et Dieu le sait. Je vous avais dit le dimanche passé, même dans l'ingratitude, Dieu peut te bénir. Parce que Dieu n'est pas un il nous bénit quand il veut. Et il demande de personne pour nous bénir. Et cela ne dépend pas aussi de toi. Et de ce que tu fais pour lui. Mais Dieu, c'est un vrai père. Un père qui a le cœur d'une mère. Est-ce que tu peux dire Amen? Ces gens, ils sont partis. Mais une seule personne va retourner vers Jésus. Le fait de retourner vers Jésus, cela signifie que sans toi, je ne pourrais pas être ce que je suis. Seigneur, merci. Wow. Frère, écoutez, Jésus a réclamé les neufs en tant qu'homme. Il était 100% homme. il était 100% Dieu. La Bible dit dans les livres des gens, chapitre 11 et 37, Jésus plaira pour qu'une personne puisse se plaire. Et la reconnaissance de bien de Dieu ou de bien de quelqu'un d'autre, ça peut faire plaire le cœur de, de quelqu'un. Est-ce que tu peux dire Amen? Oui. Chrétien, apprenons à être reconnaissant à Dieu et aux personnes qui sont tout autour de nous. Si nous les chrétiens, nous ne savons pas être reconnaissants et que les païens sont reconnaissants plus que nous, voilà pourquoi c'est aussi l'une des choses. Nous allons voir que Dieu... Il arrive à bénir et même les païens plus que nous. Ne vous inquiétez pas. Il y a des principes spirituels. Lorsque une personne le fait, peu importe son identité spirituelle, cette personne il peut recevoir la grâce et la bénédiction des dieux, entrer au paradis ou au ciel, nous devons accepter Jésus. C'est lui qui nous donne l'accès. Mais il y a des principes spirituels pendant que nous vivons dans le monde. Une fois, tu l'appliques, tu es béni. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit apprenons la parole de Dieu. Si tu apprends la parole de Dieu, tu vas commencer à savoir comment agir dans cette vie qu'elle nous amène, Vous savez, tu peux voir un païen, mais ce païen-là, il a l'habitude de donner, il a l'habitude d'offrir, il donne si facilement, il aide si facilement, tu verras que cette personne, il a une très mauvaise vie. Mais lorsqu'il fait quelque chose de l'argent, l'argent entre. Et toi, tu fais la même chose et cela ne marche pas. Ce n'est pas question de démons ou ce n'est pas question de quoi que ce soit. Mais la personne est dans les principes. Il est obligé à être béni. Faire la reconnaissance, c'est très important. Les chrétiens, quand nous avons des problèmes, peut-être tout le monde va savoir ça. Comme j'avais dit, ta façon de parler... Ça va changer. Sa façon de faire des choses, ça va changer. Même ta façon de prier. Si tu as une personne de coupe de prière de 7 minutes, de 10 minutes, en ce jour-là, tu vas commencer à gêner régulièrement. Mais lorsque Dieu va se manifester, la personne va oublier que Dieu... Des années en faisant des jeunes et des prières pour demander, pour que la personne dise que, mais aujourd'hui, je veux prendre qu'elle ne fasse qu'un jour. En restant dans la présence de Dieu, de dire Seigneur, merci, je ne veux rien demander, je vais tout par terre, je ne veux rien manger, juste pour être reconnaissant envers Dieu. As-tu déjà fait ça Tes jeunes, tes retraites, tes sacrifices, c'est plus pour demander. Ce qui est grave, lorsque la réponse arrive, tu donnes le dos à Dieu. J'ai déjà eu. Pourquoi je vais gêner tu si auras toujours besoin des dieux. Toujours. Ce que on a lu aujourd'hui tout à l'heure, c'est une histoire très émouvante. Une histoire qui peut sépouer nos cœurs. Une histoire qui peut toucher nos vies. Je veux dire, je veux juste plutôt partager avec nous ce que la reconnaissance fait, ou soit le signe de quelqu'un qui est reconnaissant à Dieu. Vous savez déjà une chose qui est vraie. La reconnaissance ou une personne qui est reconnaissante voix J'ai regardé la vie de David dans la Bible Vous allez comprendre que David était un homme très reconnaissant à Dieu Voilà pourquoi vous allez comprendre dans la Bible David, il est arrivé compte de ses serviteurs. David, il restait dans la présence de Dieu, adorait Dieu, chantait pour Dieu sans tenir compte de ce qu'il est. Cela signifie David arriver à s'humilier, à avoir l'humilité devant Dieu en disant que Seigneur, je suis un roi. Mais devant toi, je suis rien. Amen. Tu peux dire amen. amen. Vous savez, il y a une parole qui m'a touché. Chez cet homme boité de Mais Mephibosheth. Lorsque David a envoyé les gens pour aller les chercher, de venir vers lui, David va lui dire tout ce qu'il va faire dans sa vie. Il a regardé David en disant, pourquoi tu regardes un chien comme moi Frère, cet homme, hein? il a regardé comment il était. Frère, il s'est pris moins qu'un chien et un chien mort. Frère, la première des choses, une personne qui est reconnaissant à Dieu, il doit être humble. Tu peux dire Amen. amen. Est-ce que tu peux donner un Amen à bien Frère, une personne qui reconnaît de ce que Dieu fait. son argent malgré ses biens malgré sa façon de s'habiller malgré sa façon d'être cette personne il va être humble et il restera toujours humble à Dieu Mais Vous savez, même en venant à l'église, il y a une façon de venir à l'église. Combien d'entre nous, s'il n'a pas un beau habit, il ne peut pas venir à l'église? Combien d'entre nous, s'il n'a pas bien préparé ses cheveux ou il n'a pas la possibilité de préparer bien ses cheveux, Il ne peut pas venir à l'église. Combien d'entre nous, si les vêtements qu'il a portés déjà à l'église, ils ont déjà vu ça à plusieurs fois, ils commencent à avoir le dégoût de venir à l'église. Qu'est-ce que Dieu Voir envers verre et de vêtements, de chemin, ta façon de s'habiller dans sa présence. Fait une personne humble. Il ne vient pas avec le corps ni l'habillement avec, avec Dieu. Mais il vient dans une attitude du cœur qui peut Trouve tes lieux pour mon Dieu. Je dis Seigneur. Amen. 1 Timothée 6, 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être en Dieu et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses et mais de les mettre en Dieu, en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous nous en Amen. Recommande aux riches. Du présent siècle, de ne pas être encore Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. J'ai aimé cette parole. Des richesses quoi? Incertaines. Donc, c'est que tu Richesse hein? et est certaine. Frère, si moment à l'autre, cette richesse et sa peine se disparaître. Si moment à l'autre, frère, là où il y avait 5000 euros, tu peux rester avec zéro euros. Tu sais pourquoi? Parce que notre vie ne dépend pas de nous-mêmes. Notre vie dépend de Dieu. Frère, c'est pour cela. Vous savez, lorsque la Bible parle des riches et des richesses. Ce n'est pas de 1200 et de 1500 que nous recevons chaque, chaque mois. Quand la Bible parle de riches, c'est vraiment un riche. Il peut te donner un million de héros et il regarde, il n'a pas de vide. Donc il te donne beaucoup, il reste encore avec elle, beaucoup. Mais Dieu va appeler ça. Une richesse, Un hein? certain il, il, il y a Frère, nos salaires, ce sont des salaires de kéba. Kéba. Il y a des mois, ça peut résoudre des choses. Il y a des mois, tu si regardes comme ça, ça, résoudre, ça va résoudre hein? rien. Et puis, ce sont tout basses. Mais écoutez, écoutez. Mais parce que ce jour-là, Dieu a permis que tu restes avec plus d'argent. Tu trouves quelque chose de bon ou de bon à la part de Dieu. Je ne sais pas si dans lequel magasin de marque, ce jour-là, tu veux être au-dessus de tout le monde. Tu peux penser que tu es aussi au-dessus de Dieu. Frère, l'homme devant Dieu n'est que rien. Frère, nous sommes hein, rien. Voilà pourquoi moi, des fois, ça m'étonne. Quelqu'un va venir à l'église avec une attitude bizarre, compliquée. Il peut tout faire dans l'église. Sans faire être sensible dans la présence de Dieu. C'est grave. Frère, c'est grave. Dans la présence de Dieu, on reste calme. Dans la présence de Dieu, on reste sensible. Dans la présence de Dieu, on n'aime pas être envoyé. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Dieu va faire quelque chose. Voilà pourquoi plusieurs fois, tu laisses passer la grâce de Dieu à côté de toi. Parce que le moment où Dieu est arrivé à côté de toi, toi, tu étais distrait. Amen. Tu sais pourquoi? Manque de l'alertie de cette parole. Plus de connaissances, plus comment savoir faire les choses. Si tu sais ici, il y a le fait. Tu ne vas pas venir toucher. Mais si tu as une conscience, il y a le fait, il n'y a pas le fait. Tu vas essayer de mettre. Tu vas prendre conscience. Quand tu vas être prié, tu prendras conscience que c'était le fait. De ne pas mettre leur expérience dans des richesses incertaines, mais de la mettre à Dieu, qui donne avec abondance toutes choses pour que nous, réjouissons, nous jouissons plus commente l'air de faire bien, d'être riche en bonne ève, d'avoir la liberté de la générosité et de s'amasser ainsi par l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Quand tu sais que tu viens à l'église, tu sais que tu viens à l'église, mais ta foi est plus à ce que tu gagnes que dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu sais que ces jours-là sont dédiés que non, tu dois manquer quatre jours du travail. Fais aux yeux Alléluia. Amen. Tu peux dire Amen. amen. Tu peux dire amen. amen. Tu sais pourquoi Tu vas entrer dans l'application de ton compte. Tu regardes les prélèvements. Tu fais les calculs 4 jours qui vont manquer dans les mois. Frère, tu vas maintenant regarder comment est-ce que tu vas entrer dans les découvertes. Et le mois qui vient, peut-être que tu auras peu d'argent. Ça ne peut pas couvrir. Tu sais pourquoi tu vas avoir les troubles. Parce que ton cœur, ton espérance, ta foi est placée à ce que toi tu calmes. Écoutez, je vais te dire une chose. Il y a des personnes qui gagnent mieux, moins que toi. Ils ont de plus de dépenses que toi. Mais ils vivent mieux que toi. Ils ont moins de maux de tête que toi. Tu sais pourquoi Parce que leur espérance est placée en Dieu. Parce qu'ils reconnaissent qu'ils vivent non par rapport à leur salaire, mais ils vivent par rapport à la grâce. Hein? De Dieu. Frère, tu peux ou pas me croire, mais je te dis Des choses qui sont vraies. Amen. Je dois donner le meilleur, le meilleur de moi-même. la reconnaissance. Chacun de nos frères, on a une ah histoire. Comme ici, à l'Europe, chaque personne a une histoire. Il y a des gens qui étaient chassés de la maison. Il y a des gens qui a dormi pendant longtemps, un pérage à la part de Dieu. Il y a des gens qui n'avaient même pas où s'habiller, mais Dieu avait ouvert une porte. Frère, l'une des choses, l'une des choses que enfant de Dieu peut faire, c'est de servir Dieu, frère, frère, c'est de servir Dieu. Laissez le travail derrière, laissez l'argent derrière, laissez les amis derrière, laissez que tout ce qui quitte de gauche à droite et derrière. Tu connais ce que Dieu a fait déjà dans ta vie, tu connais ce que Dieu a fait déjà dans ta famille. Tu connais Dieu, c'est que Dieu a fait des gens dans la vie de ta maman, que tu aimais beaucoup. Dans la vie de ton père, que tu aimais beaucoup. Dans la vie de ton frère, que tu aimais beaucoup. Tu dois donner, frère, le meilleur de toi-même. Frère, l'argent passe. L'argent passe. Frère, le travail, le travail, le travail tout aujourd'hui, mon travail. Je dois garder bien mon travail. Parce que tu ne comprends rien. Papa, papi, tu ne comprends rien. Maman, inquiète que tu ne comprends rien. Je dois garder mon travail. Frère, dans un clé tu peux perdre ton travail. Vous savez, une fois tu m'as dit, c'est quelque chose qui peut être étonnant. J'ai dit travail non pas de travail dans les différences de mille euros. Dans les différences des mille euros au-dessus. Dieu peut te donner ce que personne ne peut te donner. Un bon enfant des dieux. Pour servir Dieu. Un bon enfant de Dieu, pour venir à l'église, il ne peut pas être appelé plusieurs fois. Un bon enfant de Dieu, ouais, c'est étonnant. C'est étonnant, c'est étonnant. Vous avez un pasteur. Vous avez un pasteur. Vous avez un pasteur. Il prépare le message pour vous. Il prie pour vous. Mais des fois, il aspire les tapis. Qui se met pour prêcher vous la parole de Dieu. Frère, ouais. reconnaître, reconnaître le bien des dieux. Reconnaître. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu dans notre vie. On donne le bien à Frère, on est capable de réveiller à 6 heures du matin. Peu importe ce que j'ai fait dans la semaine. Juste pour Dieu. Frère, juste pour Dieu. à Dieu. Ça c'est voir. Si nous, les humains, ceux qui sont tout autour de toi, on remarque que ça. C'est là vêtu. Frère ne dis pas que Zambata la Kamote C'est vrai, Dieu regarde le cœur. Mais les œuvres que toi tu présentes devant Dieu, les gens y vont aussi les voir. Voilà pourquoi tu vas voir Dorcas lorsque Dorcas est mort. Kabita. La Bible va nous dire les femmes veulent que Dorcas est soutenu. Ils vont venir et tous à réclamer Dorcas ne peut pas être mort. Dorcas ne peut pas être enterré. Dorcas doit être ressuscité. Pierre va prier. Dieu va écouter la prière de Pierre ton casque est ressuscité. Il va remettre ton casque aux femmes. Frère, quand tu fais le bien dans l'église, ton pasteur il va voir. Frère, ne t'inquiète pas. Tu peux croire ou pas. Quand le cœur de ton pasteur est touché à ce que tu as fait dans l'œuvre de Dieu. Le cœur de Dieu est touché. Amen. Tu peux croire ou ne pas croire, mais j'ai dit des choses qui sont vraies. De la même façon, Dieu passe au travers de ton pasteur pour que tu sois béni. De la même façon, Dieu passera dans son cœur pour qu'il te bénisse. Ouais. Ou en la qui te met avec un mot qui te dit un peu David a donné le meilleur de lui. Mais vos est un homme boîté sans le pied. Mais David a décidé à partir de maintenant tu vas commencer à manger avec moi ici chaque jour ici un homme qui était déput sans le pied mais la Bible dit il a eu des serviteurs à ses côtés qui t'empêche de continuer à servir Dieu Qui t'empêche à s'approcher encore plus dans la présence de Dieu Qui t'empêche, frère, à faire et encore et du bien, à donner encore de meilleur de toi pour Dieu Qui t'empêche Est difficile pour faire un don là où Dieu te bénit c'est une façon de reconnaître la bonté de Dieu j'ai vu des gens apprenant leur contact de voiture à donner pour l'œuvre de Dieu je vis des gens apprenant leur, de leur parcelle à donner pour l'œuvre de Dieu Connaissant à Dieu, c'est aussi donner le meilleur de toi-même. Frère, fais très attention. Les personnes que tu as rencontrées ici à l'Europe, ne te découragent pas à servir Dieu. Parce que tu connais ton histoire avec Dieu. Et ils ne connaissent rien. Nous allons vers 2020 maintenant. Avant, tu étais ferventé dans les choses de Dieu. Avant que ton pasteur arrive, et toi, tu étais déjà là à arranger des choses. Tu étais toujours la première ou le premier pour venir le samedi pour prier. Lorsqu'il y a un programme et quelque chose, je ne sais pas quoi. Tu étais toujours là présent. Frère, c'est une façon en disant que Seigneur sait que je suis. Ce n'est que rien. Écoute, mes pochettes, il a dit tu as regardé un chien, un chien mort. Frère, un chien mort, il n'a pas d'importance. Il n'a pas de valeur. le temps est avancé. Mais je vais juste te dire à une personne, Dieu est bon. Dieu ne changera pas à être bon. Dieu continuera à être bon. Mais malheur à toi, qui ne va pas profiter à la bonté de Dieu, à reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie. Ton travail a des limites. L'argent que tu as a des limites. Ta famille a des limites. Ce sont des richesses incertaines. Donne-toi ou donne le meilleur avec toi-même à Dieu. Parce que c'est toi qui sais d'où. Tu viens avec ce Dieu-là. N'attendez pas qu'elle dans les toilettes. Tu dis que Ah Il nous prêchait beaucoup. Il disait tout le temps ça. Tu vas oublier, même dans les toilettes, c'est pas un lieu où tu peux faire une à Tu vas oublier que ça tue mauvais. Ça mauvais. C'est maintenant que tu peux reconnaître le bontés de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais donne-nous quelque chose